C'est Willman, content de vous voir, toujours avec la présence de Lucky Le Chat. Écoutez, grosse vidéo aujourd'hui, vidéo SQDC, un produit pure laine, un quatrième gelato à SQDC. Donc, euh, on est vraiment content de pure laine. on sait qu'on a essayé le Platinum Cake, le BC Sweet Corn, deux produits hybrides. Celui-ci aussi est un produit hybride. Il y a seulement le quatrième produit de PureLen qu'on n'a pas essayé, le qu'on qu'on n'essayera pas à Winman. Euh, c'est un produit de type Sativa. Donc, euh, c'est pas le buzz qu'on recherche là ici pour moi à Winman. 24,90$, on sait que PureLen font partie des marques de commerce qui ont un nouveau standard, ont apporté un nouveau standard à la SQDC, un standard à 24,90, un standard en bas des 25$, euh, Platinum Cake qui était à 15,5% THC et que j'avais vraiment, vraiment aimé le buzz. Le BC Swiss Conk, un autre produit de qualité pour les 25$ et moins, qui avait une pochette d'humidité, donc c'était à un peu la confusion. Est-ce que pure Laine? utilise une pochette d'humidité comme Boveda ou Boost, ou ils n'utilisent pas. Donc, est-ce qu'ils vont l'utiliser dans certains produits, certains produits oui, certains produits non, je ne sais pas. Euh, bon, on va voir dans le troisième ici, là, le gélato. Euh, pour ce qui est des produits gélato à Winman, on a essayé le gélato Dexo, hein, un produit à 19$ et 50$ que j'avais pas aimé, le phénotype. Le phénotype, hein, l'arôme, le goût, ce n'était pas un gélato que j'avais bien aimé. On a essayé le gélato Mint, hein, ce n'est pas exactement un gélato, c'est un gélato Mint, donc un gélato modifié. C'est le numéro 1 de la SQDC, on sait très bien, avec la marque Tribal. On a aussi essayé le Gelato 33 euh, de l'eau 420. L'eau 420, c'est la marque cannabis de qualité. Et juste pour vous dire, Gelato, Gelato 33, Gelato 41, c'est la même chose. C'est seulement le phénotype, la graine de cannabis qui est différent. Euh, donc, de Gelato 33, Gelato 41, <coughs> il devrait avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de différence que d'un Gelato à Atomint Taux de THC 18. 18.74. Vraiment hâte d'ouvrir ça avec vous. Vraiment hâte d'y goûter. Je ne sais pas encore que ça goûte. Je ne l'ai pas encore essayé. Hum, pas convaincu. Pas convaincu. Euh, rapidement comme ça, Platinum Cake. Je l'aime beaucoup. BC Swiss Conk aussi. Ça a l'air vraiment... Je... Laissez-moi un peu le temps, s'il vous plaît. s'il Il n'y a pas de pochette d'humidité. Il n'y a pas de Boveda, il n'y a pas de Boost. C'est un peu sec, mais ça ne me dérange pas. Là, c'est à moi de prendre ma pochette d'humidité ou mon Boost. Un petit peu de poil de chat. Avec mon Boost, puis de l'utiliser. Je vais l'utiliser peut-être euh, 6 à 8 heures. Et ensuite, je vais le retirer. Donc, euh, allez voir euh, si vous voulez voir ça de plus près, allez sur mon Instagram. Produit de qualité, produit de qualité. J'aime bien euh, encore la même qualité. Produit pur laine. Pas de problème avec ça. Pour ce qui est de la ronde, euh, je vais aller voir, mais c'est plus.. Euh, On connaît ça, Winman. On connaît ça, Winman. Mais là, je suis un petit peu déçu. Rapidement, comme ça, rapidement, je suis un petit peu déçu. Euh, cariophyllène, c'est peut-être pas ça que je sentais. C'est plus des terpènes bizarres. Cariophyllène, limonène, humulène. D'après moi, c'est le humulène qui me dérange. Euh, c'est pas le type de cariophyllène. Moi, c'est celui du cariophyllène que j'aime pas, là, mais. Euh et puis le limonène, ce ne serait pas citron, mais plutôt le pamplemousse. Alors on nous dit floral, fruité, sucré. Je suis d'accord pour fruité, sucré, c'est pour le plus le pamplemousse. Mais je pense l'aimer moins que, fait longtemps qu'on n'a pas entendu parler, du GG4 pamplemousse de souvenirs. Euh, je pense que j'aime mieux le GG4 Pamplemousse de Sony malgré qu'il est 26-27$ ici on compare les, les produits à 25$ mais peut-être que pour 2$ de plus je continuerai avec le GG4 Pamplemousse malgré malgré que le boss du GG4 Pamplemousse il fait chaud euh, c'est plus Sativa, hein, le boss Sativa tandis qu'ici c'est un hybride ils nous disent pas si c'est un euh, hybride euh, à dominance Sativa ou Indica ici on avait eu cette expérience-là là, avec quelques cannabis, quelques cannabis d'ASQDC, comme le dernier de leur ancien organique, le couch, le Mandarin Cookie, que j'aime bien. Hein? Allez voir la vidéo euh, hybride Sativa. OK, donc je vais garder les plus grosses cocottes là, pour mon Instagram. Le lien est en bas, Winman, chasseur de phénotypes. Donnez des cœurs, donnez des pouces, abonnez-vous sur mon Instagram et n'oubliez pas que sur ma story, c'est vous qui choisissez les prochaines vidéos chez Winman Alright, alright, donc euh, j'en ai assez comme ça J'ai mon équipement, mon grinder et hey boy, il fait chaud mon chum, il fait chaud On égraine ça Papier OCB Ah, humulène sucrée. Humulène sucré. Ça pas tripé bien. Ben. Euh, taux de THC, on a dit, 18,74. On peut avoir euh, entre 17 et 21. Donc, c'est quand même bien, là. Euh, 17 et plus, c'est pour les habitués. Entre 14 et 16, les personnes là, qui, qui, qui aiment ça moyen, le taux de THC moyen. 13 et moins. On pourrait dire que c'est quand même assez léger. Mais encore une fois, il faut, faut faire attention au taux de THC, ça peut vous jouer des tours. Il euh, y a des taux de THC à 15% qui peuvent donner l'impression que c'est un vin. Je suis à penser au Tangerine Dream de saint Rafael. J'aime bien le Platinum Cake aussi de que Le taux de THC euh, a de l'air régulier, mais là, bas je le trouve plus fort. À cause de quoi? À cause de quoi? à cause des terpènes, des autres cannabinoïdes. Le cannabis, ce n'est pas seulement le THC. Le cannabis, ce n'est pas seulement le THC. C'est même plus les terpènes que le THC, d'après moi. OK, temps fin rouler. Ça prend une éternité. Terpènes dominantes, tout, un peu, un peu surpris quand même. Euh, quand même un peu surpris. Donc j'allume ça. faut juste trouver le briquet. Le lighter. On, on va le trouver, j'imagine. J'imagine qu'on va le trouver. On est, on est presque live ici à Winman. Et voilà, la dernière étape. Ah bah ben ouais, ça n'a aucun sens. Je pense que j'ai trois lighters, puis j'en trouve pas. Bon, plusieurs demandes spéciales de pas couper les vidéos chez Winman. Donc, euh, vos désirs sont des ordres. Donc, le gelato, c'est quoi? C'est du... C'est du... Hey, J'ai du chaud, je pense. C'est du euh, sunset sherbet mélangé en tin Mint Girl Scout Cookie. Donc, plusieurs compagnies font leur gelato. Donc, plusieurs compagnies... Euh, se procure du Tin Mint Girl Scout Cookie et d'après moi fabriquent leurs propres euh, semences ou ils, commencent, ils commandent leurs semences de certains breeders qui font euh, cette génétique pour eux, là, qui, qui, qui créent ce croisement pour ces compagnies-là. Donc, pure laine, sans poche d'humidité cette fois-ci, Non. Mais ben, c'est mon troisième préféré pur Lens. J'aime mieux le Platinum Cake. Ensuite le BC Conk. malgré une pochette d'humidité. C'est pas... Euh, c'est comme ça. Il est quand même correct. Euh, ne fera pas partie de mon top 10 SQDC. Ordinaire, Ok, euh, on se compare pas avec le gelato mint parce que c'est pas un gélato, c'est un gélato Mais si on se compare avec le gélato-33 de, de l'eau 420, gélato-33 est vraiment très supérieur. Donc, euh, en conclusion, point positif, pure Laine, on y voit avec Platinum K. Euh, j'ai quand même deux produits en avant de celui-là là, pour PureLen. Euh, J'aime Pure Laine. J'espère je, je, qu'ils vont faire d'autres variétés. Euh, J'aime le prix de Pur Laine. Pour ce qui est du buzz, il n'est pas vraiment écrasant. J'ai vraiment un petit peu de goût là, du, du pamplemousse humulène. Je sais pas si humulène s'attire sur Sativa ou Indica pour le buzz. Mais euh, Cario n'est pas dérangeant. J'ai vraiment chaud, les boys. Mais euh, c'est plus de limonène, le limonène, paplemousse sucré. Euh, c'est pas mon préféré. C'est pas mon préféré. Donc le buzz hybride dominant Sativa, clairement, clairement. Mais tu pourrais peut-être euh, sauter ton tour si tu ne traits pas sur le buzz Sativa. Euh, je te conseille Platinum Cake de Souvenir. Euh, de Platinum cake de Purlaine avant. BC Sweet Scone de Purlaine avant. Ici, si tu veux vraiment essayer un gélato qui n'est pas le gélato mint. va pas vers Exo, mais plutôt vers lo 420. Donc, j'espère que euh, ça t'a bien décortiqué un peu là, ce qui est le produit ici là, du gélato Purlaine. Euh, on peut pas avoir toujours des produits Winner, mais quand même, on a été... Vraiment gâté avec pure Lane, avec le Platinum Cake à, en bas de 25$ et aussi le BC Swisscom. Abonne-toi, donne un pouce à la vidéo, ça va m'aider pour l'algorithme de YouTube. Écris un commentaire et on se revoit très bientôt dans une prochaine vidéo.